Bonjour, euh, voilà, bah, bienvenue euh, déjà dans un premier temps. Merci euh, d'être là hein, euh, à toutes et à tous, euh, ceux et celles qui surtout qui sont bienveillants, qui font des choses euh, euh, à leur propre guise. Je ne les oblige pas donc à euh, venir, je vous oblige, je, je n'oblige personne à venir. quoi. Euh, vous êtes libre de venir. Hein. Ça, c'est... C'est euh, le plus important, quoi. Voilà. Et... et donc, ce que je, je... veux... Aborder, là, comme sujet, bon, il y a, Comme vous le savez, il est inutile pour moi de... de, de réciter que ce que je vais mettre sur des vidéos. Euh, c'est... C'est spontané, donc euh, c'est de façon euh, à rendre librement la conversation de ce que j'ai envie de dire ou pas, ou de m'arrêter là où j'ai envie de, de m'arrêter. Voilà, c'est euh, le plus important dans une, une conversation euh, surtout libre, euh, qu'on fait, euh, qu fait des conversations euh, euh, monologues. Donc, ça fait partie de mon. de. comment dire ça. de ce que je fais habituellement dans les vidéos. Je, je ne fais aucune interview. Bon, j'avais fait une fois à l'époque. Voilà, bon, c'était. ce fut en 2000, 2003. Si je me souviens bien, en 2003. Ce fut la première vidéo quoi. Et euh, donc voilà, euh, la, la première euh, conversation, euh, bon, j'ai tenu à vous dire sur euh, déjà euh, sur, sur euh, ma personne, euh, de ce que je suis comme, euh, comme personne. Comme personne quoi. Voilà, je n'ai pas caché. Hein. Publiquement, je n'ai pas. Puis même. Euh, mais pour avoir honte quoi euh, non euh, ça il est hors de question euh, à me rabaisser euh, devant tout le monde non, de, ce que, de mes points de vue il est hors de question euh, euh, euh, quoi qu'il en soit euh, de, tout ce que j'ai dit euh, et puis comme euh, de toutes mes convictions je n'ai pas à changer pour le bien des autres euh, non, euh, si, si les gens ne m'apprécient pas on ne peut pas être apprécié par tout le monde, c'est évident. Mais s'ils si, si sont là juste pour me pour nuire euh, ma réputation, bah, comme vous le savez, il hein, euh, y a ailleurs. Il hein. y a, a d'autres vidéos dans lesquelles vous pouvez euh, faire vos, vos commentaires et, néfastes et tout ça si vous avez envie, mais pas chez moi. Voilà, c'est euh, ici, euh, c'est... Euh, c'est en tout euh, librement, je ne vous oblige pas à être comme moi, donc euh, voilà quoi, euh, c'est pas pour me justifier, je n'ai pas à me justifier, mais seulement euh, je ne veux pas que des, des malentendus, euh, des choses comme ça, me nuire euh, suite à ça quoi. Euh, parce qu'on dit toujours euh, les... je ne converse pas des choses euh, intéressantes euh, que les gens ne sont pas sont pas euh, très très près de ce que je vais dire parce qu'ils n'en ont rien à foutre et bien alors les gens euh, allez voir euh, d'autres vidéos il y a d'autres euh... mais moi je n'ai pas à me déjà d'une, à me poser des questions euh, de ce que les gens pensent de moi, c'est évident, c euh, on ne peut pas apprécier tout le monde comme je redis, mais seulement euh, ce n'est pas dans ces conditions-là que euh, qu'on trouvera des choses... Qui, qui, qui, soit, qui soit proche de nos, nos recherches, euh, c est, c est, ça ne sert à rien quoi. Si c'est pour voir des vidéos, puis pour salir les, les, euh, les, la réputation de quiconque, non pas seulement que moi, mais plusieurs euh, internautes, plusieurs euh, usagers qui font des vidéos. Voilà, bon, euh, certes, ils n'ont qu'à euh, désactiver euh, le, les commentaires et tout, les avis et tout ce qui s'ensuit Ça existe. Sur YouTube, il euh, y, a, y a des astuces auxquelles on peut, on peut bloquer ça. Donc, euh, on n'est pas obligé d'avoir des commentaires. Hein. Ça, euh, voilà, c'est... Bah, moi je disais sur mon, ma personnalité euh, voilà comme vous le savez hein, euh, bon, moi je, je suis de nature solitaire hein, comme vous le savez euh, je n'ai aucune raison de changer euh, dans ces, dans cette euh, caractéristique ça, c est, c est, ça a été euh, toujours ma voix ça a été... Euh, Bon, auparavant, parce que j'ignorais, euh, comme j'étais euh, adolescente, j'étais euh, à peine enfant. Euh, bon, euh, j'avais à mal-être euh, étant accompagnée et tout ça, parce que c'était pas mon. C'était pas mon. Moi, j'appréciais l'environnement le, et tout ça, mais c'était pas dans ma nature. Alors euh, je faisais euh, tout et n'importe comment, euh, j'agissais n'importe comment, voilà c'est moi, bon, c'est que du passé, bon, j'ai euh, presque la cinquantaine maintenant, euh, ça c'est quand j'étais adolescente, hein. euh, ça date, hein. euh, c'est pas d'hier Mais maintenant, euh, bon j'ai su retrouver mon, bah, je dis maintenant, depuis que je suis partie euh en Haute-Savoie à l'époque, bah, je me suis euh, pleinement retrouvée, la montagne m'a énormément soutenue. Euh, je veux dire, il n'y a eu que la montagne, personne, bon j'ai connu des gens là-bas, j'ai connu des vraiment sympathiques, mais ils m'ont respectée. Ils Et à ce moment-là, parce que bon, je leur ai dit... Euh, pareil, euh, comme, euh, comme je le dis maintenant, euh, toujours solitaire, je l'aurais dit comme ça, donc ils m'ont, ils ont respecté l'aspect la, que, que j'ai, quoi, ils ont, et, mais euh, j'ai, euh, depuis à la fois là, j'ai, en quelque sorte, je me suis mûrie en, en étant face à la montagne, je me suis pleinement euh, reconnue euh, en tant que telle et euh, la montagne m'a fait euh, euh, m'a rendue euh, telle que je suis m'a rendue euh, la personne euh, auquel je suis euh, actuellement et bon euh, c'est vrai que ça manque ça, je, je veux dire, euh, la montagne, on dit toujours, ouais, mais c'est pas, pas un milieu auquel, euh, où les gens, ils, parce qu'ils ont peur de, des avalanches et tout ça, mais ça peut être en mer, ça peut être à la campagne, ça peut être partout, hein, des, des catastrophes comme ça, hein, d'une euh, autre genre, mais d'un c'est d'un autre climat. Mais là, je veux dire, en étant à la, à la, à la montagne, ben moi, j'ai monté jusqu'à une altitude, hein, à 3000 mètres d'altitude. Euh, J'étais bien, quoi, hein, vraiment. Euh, euh, voilà, j'ai... Comme on dit, euh, j'ai surlevé euh, en, en grimpant les 3000 euh, mètres d'altitude. Voilà, c'est... Et c'était déjà énorme, quoi, hein. je veux dire, bon, ça c'était quand je me baladais, j'étais en, en randonnée et tout ça, je faisais souvent des randonnées à vélo, je faisais à pied, je... puis l'avantage c'est que j'habitais tout autour des montagnes, Alors vraiment, ça, c'était, c'était bonheur, enfin, je veux dire, Bon, dans la vie, c est, c est, rien n'est un bonheur. Mais euh, la nature euh, nous amplifie, de euh, se rajoute en nous, de notre euh, vraie caractéristique. Et ben, il, se, il se rajoute en. Euh, je veux dire, on est, malheureusement, on est dans un monde. Euh, on est un peu euh, plus ou moins authentique parce que euh, déjà on est obligé d'être euh, de façon à ce que la loi nous dise euh, comment on doit être donc euh, certaines choses euh, certaines caractéristiques euh, malheureusement euh, ça nous met de côté et au fur et à mesure ça perd ça perd euh, notre caractéristique parce que euh, euh, tellement qu'on est habitué à vivre euh, euh, au, au cours de la, du système, de la société, des, des choses comme ça, qu'on doit suivre le, obligatoirement le, le système, Et ben, à côté de ça, bêtement, on oublie euh, de ce qu'on est au fond de soi, foncièrement, on oublie. Euh, voilà, on n'arrive plus à, à se reconnaître parfois. C'est pour ça, parfois, il y a des gens qui sont un peu perdus. Parce qu'ils sont entre deux feux, ils sont déjà, à mon avis, hein, moi, je dis que mon avis. Déjà parce que qu'ils euh, ont, ils ont leur sens de, de, de, vivre, de du savoir vivre, du savoir-vivre, de ce qu'ils sont personnellement, de, de ce qu'ils ont vécu. Euh, et dans un sens c'est l'obligation de, de vivre en société et ils sont entre deux feux et la personne ne sait plus où mettre sa place parce que s'il si se dit euh, « si je suis pleinement moi-même, ben quelque part je serai complètement paumé, parce que euh, n'arrivant plus à suivre le système dans la société. Bah, les gens finissent par nous, nous rejeter quoi nous dire euh, voilà euh, elle est un peu euh, euh, elle est un peu sur les bords ou, ou elle est un peu euh, paumée euh, elle sait pas ce qu'elle veut euh, voilà c'est parce qu'on est au, dans l'obligation de vivre plus en société que par nous mêmes ou alors de partir dans les dans les îles, c'est la seule. Voilà, c'est... Mais le, le monde est fait pour vivre indépendamment. Ils savent faire la part des choses. Ils savent survivre, même. Et, mais euh, seulement, on... quoi qu'il en soit, ils ne nous donnent pas le choix. <rire> Donc, euh, quelque part, on est paumé. Quelque part, on nous on retourne dans, dans le cercle euh, du, de ce système-là. Et voilà, on est déjà... Euh, C'est pour ça, le, euh, il, moi, je dis qu'il y a une raison pourquoi il y a l'école et tout ça, parce que déjà, l'école nous formate ils nous disent de ce qu'on doit être comme personne, de ce qu'on ne doit pas être, de ce qui est juste et ce qui est pas juste, pour le système, voilà. Et voilà, on, après, au fur et à mesure, en grandissant, ben, on, on a l'habitude de vivre selon de ce qu'on a appris, de... Ce, de quelles que soient les, les matières euh, à l'école, de euh, ce qu'on apprend, euh, par les, que ce soit même euh, les instincts, les, les éducateurs, les, euh, voilà, euh, et nous à, à force on, on perd notre, notre façon de voir les choses naturellement, tout naturellement, euh, dans le fond de sa personne, on perd, on n'est plus euh, de soi. Parce qu'on a, euh, malheureusement on est dans un cercle vicieux, on est, on est dans un dans une euh, rivalité constante que euh, faut toujours se battre par rapport à l'autre pour, pour avoir euh, nos biens, pour avoir plus de, de possibilités euh, au maximum. Euh, le plus que l'autre le plus que possible le meilleur euh, voilà, on, on se différencie par rapport aux autres euh, moi je me demande si euh, parce qu'ils disent que la qu'il faut vivre en communauté je me demande si c'est dû à ça euh, les, euh, euh, on doit se mettre en compétition au fur et à mesure vers l'autre euh, qui est le meilleur qui, qui est euh, euh, bassesse, voilà. Hein. On est en rivalité, on est en contradiction, euh, contrariété, euh, et tout ça. Et ça, ça c'est lié. Hein. C'est lié euh, de ce qu'on on apprend euh, au fur et à mesure dans la, au courant de, de ce système-là. Mais moi, j'ai toujours dit, de façon, euh, toujours, je... Euh, moi c'est dans, dans mes convictions, j'ai toujours euh, pensé de cette façon-là. J'ai toujours dit, euh, de toute manière, euh, tout ce qui provient du, euh, du savoir-vivre dans, dans notre société, le système et tout ça, c'est à la base de tout, il faut être formaté dès notre plus bas âge. Dès qu'on va à la maternelle, hop, on doit suivre le processus déjà scolaire les gens ils vont dire oui mais ça a rien à voir parce que certes ça n'a rien à voir mais ça nous apprend psychologiquement ça nous apprend le moral que c'est comme ça et quand euh, il trouve un astuce autre de ce qu'il a appris pour lui à sa vision des choses il va se dire bah eh ben, c'est pas normal non il faut que je prenne la chose que j'ai appris, que j'ai apprise. Voilà, que j'ai. forcément. Voilà, c'est. parce que. Euh, on... dès qu'on nous oblige d'être là, et ben. on est. quelque part, on perd notre personnalité. Alors, je sais pas, euh, on dit toujours qu'on est dans un monde il euh, y a des gens vrais, des gens. On est tous quelque part, euh, malgré tout, malheureusement, on est tous euh, falsifiés euh, du fait qu'on a tous appris, euh, tous euh, rentrés dans le, le rythme, ce rythme-là. Et voilà, euh, parce que tout le monde, naturellement, euh, tout le monde a cette instinctive, cet instinct de savoir se débrouiller, qui sont débrouillards dans la vie. Mais sauf l'argent nous retient, donc l'argent est une peine, euh, ça émet des condamnations. Voilà, comme euh, par exemple euh, euh, si on ne travaille pas, eh ben, on ne reçoit rien. Si on est chômeur, on, pendant un moment on touche le chômage, mais dégressive, après ça va être une radiation. Donc, forcément, on devra travailler, on faire les 39 heures. Voilà, tout est un système à suivre, qu'on est dans l'obligation de vivre ce, ce cycle-là. Et voilà, quoi, c'est un, un système à ne plus en finir, parce que les gens ont tellement été habitués à ça. C'est comme si, si quelqu'un était habitué à tout le temps, c'est comme un chien, on l'habitue à être euh, comme ça, eh ben, le, le chien il sera toujours dans le même euh, euh, de ce qu'il a appris. Voilà. On peut dresser même les animaux, hein, c'est évident, certes c'est évident, euh, même les oiseaux, les, les animaux sauvages, malheureusement on peut les dresser, mais moi je, je ne supporte pas avoir les gens qui dressent déjà les animaux sauvages. Je veux dire, dans la, dans la nature déjà, ils savent se débrouiller, ils savent. Euh, moi, quand je dis euh, déjà dans la dans leur, euh, leur nature même, ils savent euh, faire, euh, avoir leur proie, euh, prendre leur proie, quoi. Euh, ils savent se débrouiller, ils savent. Euh, euh, même que ce soit les chiens et chats, ils savent. Hein. Sauf qu'ils euh, ont toujours été habitués envers les gens, et les gens ils ont, ils ont donné à manger tout ça, euh, forcément après les, les animaux ils, ils savent à qui compter et puis voilà, s'ils vont ailleurs ils, sont, ils vont être paumés. Mais euh, en réalité l'animal sauvage, euh, bah, il, il est euh, dans sa nature même euh, de, de se débrouiller. C'est dans sa nature. Il n'y a pas d'animaux qui ne savent pas se débrouiller. Alors, euh, je veux dire, euh, on voit un animal blessé, certes, on veut le soigner, mais après, ils veulent l'apprivoiser. Autant mieux laisser les animaux euh, librement, dans leur nature, quoi. Ils sont faits pour vivre dans la nature bon ils font des eaux et tout ça ils font pour les apprivoiser et tout ça en plus de ça à se faire de l'argent pour des choses comme ça voilà c'est moi je suis contre ces systèmes là c'est contre nature il n'y a, a pas de d'authenticité je vois pas où on est dans un monde authentique on est tellement faux, falsifié euh, de ce, ce rythme-là, que, bon, là, à l'avenir, euh, euh, d'ici peu, il y, euh, y aura les, la technologie qui va être évoluée, beaucoup plus, on dépendra que avec la technologie, les puces RFID, euh, on dépendra que de ça. C'est malheureux, quoi, on n'est même plus en sa personne-même. On n'est plus soi-même quand je regarde. C'est les gens, ils n'en ont rien à foutre. Hein. Eux, ils disent, ils voient une personne, euh, son intérêt pour la personne, c'est qu'est-ce qu -ce qui l'est intéressé euh, au niveau matériel, qu'est-ce qu'il euh, qui qu fait. Voilà. Mais sa personne même dit, euh, bah moi je suis comme ça, je suis comme ci, euh, euh, je suis solitaire comme moi. Bah les gens, ils n'ont rien à foutre. Voilà. Euh, la, euh, ce qui intéresse le plus envers les gens, c'est ce qui... Au niveau de la matière, euh, la technologie, la science, euh, toutes ces choses-là. Mais le reste, ils n'ont rien à foutre. Voilà. Est, euh, on est dans un monde... Euh, c'est comme, comme ça. Hein, les gens, ils ont été appris à les gens plus bas âge le formatage, et puis à l'école on leur apprend plein de, de matières euh, que de la matière, on apprend la science, on apprend l'histoire géo, on apprend... Euh, alors ça, ça a un sens, voilà, ça a un sens à la vie. Alors pourquoi pas en sa personne même En, en quoi est l'intérêt d'apprendre Bon, il y a... Y, il faut apprendre un peu d'histoire, euh, géo, il euh, faut savoir où, où on va, ou des choses comme ça, se repère. Mais en quoi est l'intérêt d'apprendre de, de, pleinement sur les, les personnages, sur les, euh, les histoires et tout ça, de, de, des euh, des guerres euh, des... bon moi je respecte tout ce qu'ils ont fait la guerre tout... malheureusement et des millions de euh, qui sont morts pour nous des millions de personnes euh, ils ont été forcés à faire la guerre pour nous quoi pour l'avenir euh, c'est comme là les gilets jaunes ils sont forcés à aller à... dans des mouvements et voilà bon, là, les... là ça, ça se regresse hein, les gilets jaunes c'est voilà, c'est les gens, ils ont beau à se battre, mais pourquoi On se bat même pas pour soi. On pense toujours aux autres. Et quand on meurt, euh, qu'on se fait tuer, qu'on se fait euh, euh, soit suicider euh, du fait que ça va plus en société tout ça. Et après les, euh, quelques années après, les gens, ils, bon, ils, se, ils, se, ils commémorent, ils se mémorisent ça euh, son existence. Mais ben après, basta, ben il passe à autre chose. Mais la vie de chacun et chacune, ben tout le monde s'en moque. Hein. Voilà, on doit toujours apprendre de ce qui nous entoure. Sinon, on n'est rien. Au niveau de la personnalité, on n'est plus rien. Quoi. Voilà, on n'est plus habilité à... C'est ça, c'est malheureux. Hein Pour le euh, dans la généralité des choses, eh ben on n'est plus habile euh, dans l'habilité de devoir vivre euh, correctement dans la société, que tellement les gens ils vous mépriseront. Ils méprisent la personne, ils disent mais qu'est-ce qu'elle vaut euh, Voilà, c'est euh, abject tout ça, c'est. Enfin, C'est immonde, est, y a, on, on est transformé de, de la technologie, de, des choses qu'on doit évoluer euh, très rapidement, et on n'a pas euh, d'autre choix, malheureusement, que de suivre ce système-là au fur et à mesure. Euh, on a beau à se faire avoir, euh, si on n'est pas euh, des têtes, comme on dit, euh, malheureusement, on doit se comporter comme des bassesses, comme des, euh, des prolétaires, des gens qui, qui sont dans l'appauvrissement. On doit vivre de, de très bassesse pour, pour, pour être suiveur, toujours suiveur. On doit suivre le, euh, le système là et puis basta et voilà je veux dire les gilets jaunes bon c'est bien ils nous ont apporté quand même pas mal de choses, malheureusement le gouvernement il a entêté sur certaines choses voilà, là bientôt il va renforcer les chômeurs et voilà il s'en prend plus faible hein, il recommence son train-train et voilà quoi hein, c'est dans un monde vraiment si on n'est pas malin, si on n'est pas, euh, euh, si pas dans la. Euh, dans des choses bien concises, qu'on doit. Euh, c'est-à-dire qu'on doit. qu'on ne l'admet pas, euh, si on n'est on pas des têtes, eh ben, on, on ne vaut plus rien, quoi, on, on ne vaut rien du tout, hein. C'est ça, c'est quand même dans un système pour moi injuste. Il y a tellement d'inégalités, tellement de, de gens pauvres que les gens ils, ils se disent ils ont qu'à être plus bas que terre, alors ils doivent se la fermer et basta, ces gens-là, parce qu'ils n'ont aucune valeur. Voilà. Ce qu'on qu prend de l'importance, en réalité, c'est les gens les plus aisés, les plus riches, les plus euh, voilà, les, les plus instruits, les plus euh, les, ceux qui font des conférences et, euh, constamment, euh, qui, qui essayent de débattre euh, publiquement, qui peuvent se le permettre. Pas tout le monde, quoi. Voilà, c'est. On est dans un monde, vraiment, euh, c'est comme ça, et malheureusement, euh, Dieu seul sait ce que l'avenir va, va, va être, quoi. Voilà, bah écoutez, euh, je vais vous laisser, puis euh, euh, je vous dis euh, bon courage à toutes et à tous dans vos cheminements, de, de vos travails, euh, vos... Euh, ce que vous êtes en train de faire. Courage. Et bonne fête des pères aussi. Bonne fête papa, que je salue du ciel. Et voilà, bah, je vous laisse et je vous dis euh, à la prochaine. Allez, au revoir.